Imagicien est un jeu d'observation et de déduction en temps réel. Les joueurs doivent connecter les symboles pour former une image. Il a été réédité dans une nouvelle version, sous le nom de Connecto. Imagicien revisite le principe du dessin mystère, avec des points reliés dans un ordre précis. Chaque joueur possède un plateau personnel rempli de symboles. Une partie se joue en 8 manches, soit 4 cartes recto verso. Chaque manche, une nouvelle formule est révélée. Les cartes indiquent les éléments à tracer. Il existe trois types de traits. Si rien n'est indiqué, le trait est droit. S'il y a un symbole étoile filante, il est en arc de cercle. Enfin, si un ingrédient est seul, il doit être entouré. Lorsqu'un joueur pense avoir deviné l'image représentée, même s'il n'a pas relié tous les points, il note sa réponse sur son plateau, le retourne, puis retourne le sablier. Les autres joueurs ont alors 30 secondes pour finir. On passe ensuite au décompte des points. Si celui qui a retourné le sablier à juste, il gagne deux points et doit dessiner sur la face grise de son plateau pour la prochaine manche. En cas d'erreur, il perd un point. Les autres joueurs gagnent un point s'ils ont trouvé, mais ne perdent rien dans le cas contraire. Imagicien propose un tutoriel en 3 parties, qui permet de découvrir en douceur les différents types de traits. Il est aussi possible de prendre une carte de chaque pour que les nouveaux joueurs puissent s'entraîner. Pour conclure, Imagicien est un jeu familial qui s'explique et se comprend vite. Les parties sont rapides, frénétiques et peuvent facilement s'enchaîner.